Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis euh, Bertrand Crook, je suis directeur euh, des mesures d'audience Internet chez, chez Médiamétrie. Je suis très honoré d'introduire cette belle journée sur le marketing digital et sur la performance. Et vous savez que bah, sans mesure, un, impossible en tout cas d'optimiser les, les performances. Cette mesure. Euh, cette mesure des campagnes des campagnes digitales est largement challengée par l'évolution des usages et les évolutions technologiques. On va parler des évolutions technologiques dans un instant, mais pour mettre dans le contexte de cette journée, il est bon de rappeler quelques grands indicateurs sur ce qu'est aujourd'hui le marché, le marché français, le marché du, du digital. Si le nombre de connectés en France a atteint un palier, on a 84 de Français qui, se connectent, qui sont connectés à Internet. En revanche, la fréquence de connexion s'est considérablement accélérée. On compte chaque jour, en France, 45 millions de Français qui se connectent à Internet. C'est 72 de la population. Et c'est plus de 3,4 millions de plus qu'il y a un an. Le mobile, vous le savez, est le premier écran de connexion Internet. 60% d'entre nous euh, nous connectons à Internet via notre smartphone euh, chaque jour, contre 36% sur ordinateur et 18% sur, euh, sur tablette. Alors le mobile a considérablement euh, pris euh, de l'importance dans notre, dans notre quotidien. Euh, le digital représente 2h12 euh, par jour dans notre budget euh, budget temps. C'est 2 h c'est 2h12, rapporté à l'ensemble des Français, ce qu'on appelle une durée d'écoute individuelle. Lorsqu'on regarde sur les cibles plus commerciales, entre les 15-50 ans, ce temps passé sur Internet est de 3 heures. Et quand on va même un petit peu plus loin, et quand on regarde les 15% des Français les plus connectés, le temps passé sur Internet est autour de 6 heures par jour. Donc ça prend un poids évidemment considérable. Et lorsqu'on regarde les écrans mobiles, il pèse aujourd'hui trois quarts du temps passé sur Internet. Donc le mobile a considérablement changé la manière dont les gens peuvent, peuvent se connecter. On a eu l'habitude, et vous avez l'habitude dans vos stratégies, euh, de parler de, de mobile first. On est presque aujourd'hui dans un mobile only. Lorsqu'on regarde les usages par device des Français sur l'ensemble de la population, on est déjà à plus d'un tiers qui se connectent chaque jour à Internet uniquement vers leur mobile. Sans utiliser d'autres écrans chez les jeunes qui n'ont pas de connexion, notamment sur le lieu de travail, euh, le mobile reste euh, de très loin le seul écran euh, connecté euh, par jour avec 67% d'entre eux qui se connectent à Internet uniquement via leur, euh, leur mobile. Donc on passe du euh, mobile first au mobile only pour euh, certaines cibles de la population. Alors la mesure publicitaire est, est, sous, euh, est sous contrainte avec cette évolution des usages et des évolutions technologiques. Il y a bien sûr les phénomènes d'adblocking, la plupart des études situent entre 30 et 35%, euh, le nombre d'adblockers en France, évidemment qui varie selon les cibles, selon les catégories de sites visités. Il y a aussi des contraintes juridiques pour le bien du consommateur, avec notamment le RGPD. Et puis il y a évidemment toutes les contraintes technologiques qui rendent de plus en plus complexes, la mesure, vos mesures, en tout cas, des performances euh, digitales. On l'a vu, le multi-device est un sujet. Il était déjà auparavant. On avait du mal à réconcilier des parcours entre euh, l'écran d'ordinateur à domicile et, et sur un lieu de travail, par exemple. Mais l'explosion euh, des écrans mobiles et la diversité euh, des OS rendent de plus en plus complexe le suivi, en tout cas, du parcours de surf et des différents points de contact des campagnes avec les, les, les consommateurs. Vous le savez qu'on est dans une bataille entre euh, d'un côté des cookies et de l'autre côté des environnements logués ou des ID. Et on a déjà une petite intuition sur euh, quels pourraient être les, les gagnants de, de cette bataille là. Il y a aussi la bataille entre les, les OS et tout ça va avoir un impact considérable sur la manière dont on va pouvoir mesurer les campagnes, mais aussi cibler euh, les internautes et sur la qualité de, de la data. Quand on parle d'un monde cookie-less, comme Pierre l'a fait en, en intro, je voudrais partager avec vous cette, cette étude qu'on a pu mener avec notre département, notre direction scientifique, sur la durée de vie euh, des cookies. Alors, stratégie titrée la semaine dernière « Adieu, cookie », suite aux annonces de, de Chrome, qui faisait suite aussi aux annonces de, de Firefox. On a pu étudier sur dix, plusieurs dizaines de millions de, de cookies, euh, la durée de vie euh, des cookies. Bah, écoutez, sur mobile, en 24 heures, la moitié des cookies sont effacées. Alors ça, évidemment, c'est un impact qui est euh, considérable sur la manière dont on va pouvoir mesurer euh, les campagnes ou dont on va pouvoir cibler euh, les, les internautes. Alors c'est la moitié des cookies, c'est pas forcément la moitié des hits. Et lorsqu'on regarde cette courbe, au bout de 30 jours, il y a plus que 30% des, des cookies qui sont encore euh, actifs. Donc c'est un véritable challenge, en tout cas, pour... Euh pour les, pour les marques et pour, euh, pour la mesure avec du côté des annonceurs vous avez des exigences qui sont euh, de plus en plus euh, élevées on a vu euh, ces dernières années avec la puissance du média euh, internet un essor des indicateurs euh, de branding et donc euh, des indicateurs euh, de campagne publicitaire qui se rapprochent de ce que les autres médias pouvaient euh, proposer avec des notions de contexte donc la brand safety qu'elle soit au niveau euh, des sites euh, choisi, mais surtout euh, de plus en plus au niveau des, des, des articles et des contenus au sein d'un de, domaine des indicateurs de performance médias avec une notion de couverture de puissance des campagnes, mais aussi de répétition et la gestion de la répétition elle est essentielle, parce qu'on a vu tout à l'heure on a parlé d blocking, mais euh, la surabondance de messages et des trop hautes fréquences sont une euh, raison pour lesquelles blocking est élevé, donc gérer la répétition des campagnes, évidemment un enjeu qui est très fort le ciblage aussi, donc le, le nombre d'impressions sur cible, qu'elles soient socio ou comportementales. Euh, on a encore beaucoup beaucoup de campagnes qui sont sur des cibles socio -démo. Et puis dans des logiques de comparabilité avec d'autres médias, des notions de visibilité, de taux de complétion, particulièrement sur la vidéo, toutes les impressions ne se valent pas et on verra tout à l'heure que la durée euh, d'exposition est un facteur clé euh, d'efficacité publicitaire. Et dans les indicateurs d'efficacité, euh, évidemment, on ne va pas tous les mettre. Entre la notoriété, évidemment, les ventes, les conversions, les taux de clics, une multitude d'indicateurs sur lesquels euh, parfois euh, beaucoup d'entre nous sommes complètement perdus. Certains de ces indicateurs étant même poussés par des régies ou des acteurs techno. Donc, c'est parfois les acteurs techno qui euh, qui drive en quelque sorte euh, ben finalement l'indicateur de performance des campagnes. Et on peut que saluer les initiatives, par exemple, de l'Union des marques qui veut faire des référentiels sur les mesures d'efficacité et clarifier euh, les indicateurs, les définitions des indicateurs et euh, déterminer les indicateurs euh, et les solutions euh, adéquates. Alors, La mesure, on est convaincu, elle est source d'optimisation des campagnes, mais elle sources de confiance. J'aime bien rappeler euh, ce que Marc Pritchard, qui est un peu le, le gourou de tous les marketeurs, qui est le chief brand officer de, de Procter, de PNj euh, dit à propos des mesures. Il a euh, tapé du poing sur la table à plusieurs reprises ces dernières années, euh, y compris l'année dernière. Euh, il appelle le marché à avoir des standards de mesure sur le digital, de pouvoir mesurer tout le monde à la même enseigne, d'avoir des indicateurs qui soient comparables entre les différents acteurs et même entre différents médias, et il appelle ben, l'ensemble du marché à avoir un peu plus de, de maturité. Alors, Médiamétrie, en tant que tiers de confiance du, du marché, euh, joue un rôle dans cette mesure des campagnes, de plus en plus dans le, dans, dans le, dans le digital, avec des parties pris assez forts. On, on disait tout à l'heure euh, la fin du cookie, mais euh, nous, il faut absolument qu'on s'attache, et on s'attache en tout cas dans nos mesures, à être people-based, on mesure des individus. Et on ne mesure pas des cookies, on ne mesure pas des machines, on mesure des individus. Et euh, bah, les bons vieux panels jouent encore un rôle pour mesurer des individus. Et Aujourd'hui, évidemment, on n'est pas simplement sur des mesures par panel, on est dans des logiques d'hybridation, avec de la donnée tierce, de la donnée sex-centrique, pour pouvoir avoir une représentation fidèle euh, des audiences mais aussi pouvoir suivre euh, tous les points de contact au niveau individuel, quels que soient euh, les écrans, quels que soient les OS, quel que soit le type de surf, browsing ou, ou in-app. Les mesures elles doivent être aussi euh, indépendantes et auditées, euh, c'est le cas en France par exemple du CESP, et là aussi on peut que souligner... Euh, eh bien, en tout cas euh, les initiatives du marché, je pense euh, voilà, sur le drive to store par exemple, il y a le CSP qui va mettre en place une certification aussi sur des mesures euh, d'efficacité et euh, la mesure ne fonctionne que s'il y a évidemment des règles communes qui sont partagées avec le marché, c'est les rôles des comités chez Médiamétrie mais qui permettent de rassembler acheteurs et vendeurs autour d'indicateurs communs euh, de, manière tout à fait, euh, de manière tout à fait partagée. Alors, il y a eu un game changer sur la mesure des campagnes digitales il y a quelques années. On est plus ici dans des logiques d'indicateurs de, médias, mais Digital Ad Ratings, qui est un produit qui est développé par Nielsen, euh, et le, a été pour la première fois un outil euh, assez révolutionnaire, en tout cas dans, dans les agences et pour les annonceurs, pour mesurer... L'intégralité des points de contact euh, d'une campagne euh, digitale, quels que soient les écrans, quels que soient les OS, quels que soient les, les environnements, les plateformes, y compris Facebook, y compris euh, YouTube, avec la possibilité de mesurer enfin la couverture avec des indicateurs proches euh, d'indicateurs d'autres médias, donc le nombre de personnes différentes sur cible, exposées à une campagne et euh, la répétition. Alors, la mesure, c'est bien en tant que telle, mais elle est utile et efficace que si elle sert à améliorer les performances et optimiser. Eh bien, chaque jour, euh, on a euh, à peu près 300 campagnes qui sont euh, actives en France, sur lesquelles euh, les acteurs vont optimiser leur plan en allant euh, vérifier la qualité des data providers, en allant regarder la puissance euh, des campagnes, euh, des supports euh, choisis ou euh, l'affinité sur, euh, sur cible. Alors, cette mesure elle permet à la fois euh, d'optimiser et, et de planifier. On a ici un graphe qui montre en abscisse, pour une volumétrie d'impression sur cible, elle est en ordonnée, euh, la couverture, euh, couverture estimée et donc on peut très facilement en tirer des, des benchmarks et de, de, de pouvoir commencer à estimer en fonction de mes objectifs euh, la, la puissance de la cible que je vais pouvoir toucher par, euh, par une campagne. Et quand j'ai euh, une volumétrie d'impression, il est très facile d'appliquer un coût mille qui est tout à fait euh, hypothétique ici, et donc euh, d'essayer d'anticiper, en tout cas de planifier des budgets à investir pour toucher une, une une, une, cible, une cible donnée voilà ce qu'on observe en tout cas sur le digital euh, c'est que euh, bah, la puissance des campagnes, euh, évidemment quand on parle d'impression, on parle en millions et c'est tout de suite très, euh, très impressionnant quand on parle en termes d'individus uniques, et eh bien euh, en moyenne dans ce qu'on mesure, on est plutôt autour de 20-25% de, de couverture en moyenne par, euh, par campagne euh, ce qui est bien mais qui n'est pas non plus la, la puissance qu'on peut, euh, qu peut espérer par rapport aux, aux usages on est ici sur une euh, moyenne. Alors, l'exposition euh, est en tout cas euh, importante parce qu'elle permet, en tout cas, sans exposition, il n'y a pas de, de mesure d'efficacité. Et toutes ces mesures ont vocation euh, à s'enrichir avec euh, d'autres indicateurs, justement, pour aller plus loin dans l'efficacité. Et je voudrais partager avec vous euh, une étude récente qu'on a pu mener avec notre partenaire Integral Science. Donc, Integral Science, c'est euh, un des leaders de la mesure... Euh, de la brand safety, de la fraude et de, et de la visibilité. Et on a pu mener euh, des études avec eux sur euh, l'importance de l'indicateur du temps passé sur l'efficacité euh, des campagnes digitales. On a mené euh, plusieurs post tests sur trois, euh, trois grands annonceurs euh, l'année dernière euh, sur des, des items de marque assez classiques. Hein, vous le voyez, la notoriété, l'image de marque, les recos, l'intention d'achat, les agréments de campagne. Et on a segmenté en fait les réponses en fonction de la durée d'exposition aux bannières publicitaires. Donc la première chose qu'on voit dans cette campagne là, c'est que ben, la campagne, le digital, la publicité sur Internet fonctionne. Donc on a des uplifts assez conséquents dès lors que les impressions sont visibles par rapport à une population de contrôle non exposée. Mais lorsqu'on est exposé au delà de 15 secondes, on voit en tout cas l'amplification de l'efficacité publicitaire notamment par rapport à la recommandation de marque, les intentions d'achat, les agréments de campagne. Donc toutes les impressions euh, ne se valent pas. Il faut bien prendre en compte toute cette dimension aujourd'hui sur les campagnes publicitaires sur Internet, la puissance, la couverture, le ciblage, mais aussi euh, la notion de temps. Donc pour terminer, finalement, ce que l'on souhaite offrir euh, aux marketeurs, c'est finalement le, le graal, à la fois, évidemment, pouvoir mesurer des performances et pouvoir réinjecter euh, toutes ces performances dans des outils de planning, ou dans le, le trading, et pouvoir au mieux qualifier euh, les inventaires et les impressions pour pouvoir non seulement planifier, mais aussi euh, optimiser euh, les performances euh, de vos campagnes. Merci Bertrand, c'était très clair. Merci beaucoup. Merci. Alors